Alors, je vais introduire euh, effectivement la, la, la journée, euh, euh, journée d'études euh, sur anthropocène euh, et euh, plantationocène. Alors, euh, avant de, de reprendre ces, euh, ces notions, je voudrais euh, revenir un peu sur la genèse des questionnements. Euh, la genèse des questionnements, depuis ma perspective de géographe, et à partir de laquelle on a commencé à réfléchir euh, à ces questions au sein au, du groupe euh, MCTM. Puis dans un deuxième temps, je reviendrai euh, plus précisément sur cette question de l'anthropocène et du plantationocène, Avant, dans un troisième, puis dans un troisième temps, euh, j'illustrerai à partir euh, du cas costaricien et du régime plantation plantationnaire de la United Food Company. Alors sur la genèse des questionnements, d'où je pars hein, et il me semble important d'opérer un, un détour euh, euh, par euh, mon travail de thèse sur le, le Costa Rica, dans lequel j'ai cherché à démontrer la, la reconfiguration de la matrice raciale historique euh, à partir de la matrice environnementale contemporaine, qui se déploie dans le cadre d'un dispositif environnemental composé de, de discours, de normes, de pratiques, qui, dans le cas du Costa Rica, était articulé euh, à l'économie touristique. J'ai montré de quelle façon... Euh, tout ceci, hein, cette, la, la reconduction donc, de cette matrice raciale à partir de la, de la matrice environnementale, participait de processus de racialisation, notamment à l'encontre des populations afrodescendantes. Donc, de la blanchitude à la greenness, hein, d'une certaine façon, euh, j'ai analysé la mise en place d'un régime de conservation et d'exploitation des ressources, qui s'inscrit dans le temps long, et euh, qui consacre une approche scientifique de la nature. Alors, cette approche scientifique, elle s'incarne matériellement dans l'espace, euh, à partir de pratiques conformes au système normatif du paradigme environnemental. Et le Costa Rica est ancré dans euh, cette histoire longue de production et de circulation des savoirs scientifiques sur la nature. Et c'est aujourd'hui aussi hein, un haut lieu euh, de l'écologie tropicale, des termes dont euh, il convient de rappeler qu'il est porteur d'un régime historique euh, spécifique hein, de pratiques et de représentations inscrits hein, dans les relations inégales de pouvoir dans cette histoire croisée Europe-Amérique. Donc J'ai donc poursuivi mes travaux euh, dans le cadre d'une géographie politique de l'environnement sur la question de la production des savoirs scientifiques qui définissent le paradigme environnemental, qui instituent un rapport environnemental dominant, invisibilisant d'autres savoirs et donc d'autres formes d'engagement euh, avec l'environnement, d'autres territorialités euh, entendues ici, comme toutes ces narrations, argumentations, qui visent à justifier nos modes d'occupation de l'espace. Et c'est précisément la territorialité qui engendre le territoire. Alors, cette requalification des, des savoirs locaux sur la nature, elle s'opère à l'échelle mondiale hein, et selon euh, différentes figures. Donc, on retrouve de nombreux travaux sur les savoirs autochtones, sur la biodiversité euh, des populations indigènes. On en retrouve également de façon plus récente sur les agricultures européennes, pardon, hein, frappées elles aussi par la domination euh, épistémique du régime Fordis de production agricole. Et ce qui est euh, particulièrement intéressant dans ce questionnement euh, sur la production des savoirs scientifiques et locaux sur la nature dans l'espace caribéen, dans l'Atlantique noir, c'est précisément qu'il a été structuré par les processus euh, de racialisation et que cet espace a aussi été marqué par euh, des circulations intenses Hein, certains auteurs parlent de territorialité diasporique, et qui permettent d'une façon aussi d'échapper au discours ontologique. Alors cette question des circulations et cette articulation nature, science, race, euh, eh m'a amené à euh, rencontrer donc, le travail de Donna Haraway qui met en évidence en 2015, lorsqu'elle parle de la plantation, elle met en évidence la plantation comme un laboratoire pour euh, penser la transition vers l'anthropocène puisque c'est un espace qui a été précisément marqué par des circulations, des circulations intenses de plantes, d'animaux, d'êtres humains, hein, transformés en ressources, parlant ainsi de euh, plantationocène. Alors, les mots sont posés, hein, les mots sont jetés, et donc euh, j'en viens euh, désormais euh, au terme du débat qui nous réunit aujourd'hui. Alors, euh, anthropocène, capitalocène, plantationocène, euh, l'anthropocène, ce nouveau grand récit, alors, les travaux se sont multipliés hein, ces dernières années, depuis la, la proposition des scientifiques Rosen et, et Stormer en 2000, qualifiant une nouvelle ère euh, géologique à la suite de, de l'Holocène. Une ère qui se caractériserait par euh, l'empreinte de l'action humaine sur les processus géologiques. L'homme ayant marqué de façon euh, irrémédiable la planète Terre, hein, dans sa volonté de maîtrise et domination de la nature, euh, aurait contribué à son altération donc, toute la, la critique de la conception prométhéenne hein, de la nature euh, caractéristique du euh, naturalisme euh, occidental. Alors, euh, nombreux sont les débats qui ont animé la communauté scientifique. Hein, Est-on bien entré dans, la nouvelle ère, dans une nouvelle ère géologique Ou s'agit-il d'un simple événement euh, Si oui, quels en sont les marqueurs Donc, il y a tout le travail actuel de la Commission internationale de stratigraphie euh, de l'Union internationale des sciences géologiques, avec un groupe de travail dédié à l'anthropocène qui était censé rendre ses conclusions en 2016, mais bon, je n'ai pas trouvé les, les résultats pour le moment. Euh, avec tous ces débats aussi sur quand euh, est-on rentré, quand serait-on rentré dans l'anthropocène, il hein, bon, y a tout ce brillant travail de synthèse réalisé par Jean-Baptiste fresso et Christophe Bonneuil qui offre tout, un aperçu hein, de toutes ces réflexions. Euh, l'anthropocène aurait-il commencé euh, au moment de la révolution industrielle, euh, donc au début du 19e, euh, avec la bombe nucléaire, avec Coca-Cola, hein, avec cette idée qu'on pourrait identifier à partir des strates géologiques la présence des canettes, ou encore certains s'inscrivent sur le temps long et envisagent le rôle de la révolution néolithique. Donc Nombreux sont donc les travaux qui réfléchissent à la définition de l'anthropocène, mais également nombreux sont les réflexions critiques à l'égard d'un concept qui soulève un certain nombre de questions. Et D'ailleurs, certaines de ces critiques reconnaissent dans le même temps les apports de l'irruption de ce nouveau grand récit, à savoir la possibilité qu'il offre d'ouvrir tout un nouveau champ de questionnement. Et une des, une des critiques pardon, centrales de, de, de l'anthropocène que nous souhaitons examiner aujourd'hui porte sur le suffixe « anthropo », d'anthropocène, hein, qui suppose l'humanité comme une entité euh, homogène, une abstraction qui ne permet pas de penser les rapports de pouvoir, qui traversent les groupes sociaux qui la composent, et là, euh, je vais citer uh, Donna Haraway hein, qui formule cette critique de la façon suivante. Hein, the Anthropocene um, is another instance of a kind of Earth that can only exist a post-space race and post-Cold War. Um, it is a particular model, a view from space of how the chemical cycles of the Earth are influenced in really profound ways by something called, you know, Homo sapiens or Anthropos. The Anthropocene is thereby produced as a human species act, and here is a second problem, because the contemporary world is not a human species act, rather it is a situated, highly complex uh, systematicity of situated people and their apparatuses. Uh, à cet égard, l'anthropologue Annette Singh affirme l'intérêt de penser l'Anthropocène en cela qu'il permet de mettre à distance l'homme, hein, entendu comme euh, un certain être inventé par la modernité occidentale, l'homme ne correspondant pas euh, aux humains. Alors euh, l'intervention de Pierre Charbonnier offrira euh, un éclairage sur cette question. Euh, une proposition en ce sens a été faite entre autres par euh, Andreas Malm en 2014 à travers le concept de capital océan. Andreas Malm ici présent euh, qui interviendra euh, par la suite, alors, à travers l'idée de capital Capitalocène, il affirme le caractère situé hein, de cette action irrémédiable de l'homme sur la planète et réintroduit la question de l'asymétrie et des rapports de pouvoir au cœur de la transformation des processus géologiques. Alors, euh, Mal, Andreas, reprend d'ailleurs les travaux de Christophe Bonneuil, je vais rapidement citer, euh, de Christophe Bonneuil, et donc la critique hein, de l'espèce envisagée comme acteur historique euh, au lieu et non pas des groupes sociaux spécifiques porteurs de valeurs situées. Hein, donc il le dit, Christophe Bonneuil a ainsi dénombré pas moins de 103 occurrences, de mankind, humankind, human, humanity, our species, the human enterprise. Le choix de ce protagoniste a des conséquences historiographiques sérieuses. Une catégorie biologique, l'espèce ou la population, plutôt que des groupes sociaux spécifiques porteurs de valeurs culturelles situées et prenant des décisions socio-économiques et techniques particulières, est élevé au rang de catégorie causales explicative pour la compréhension de l'histoire humaine. Bon, alors Andreas Malm décrit et euh, explique ainsi le passage euh, de l'eau à la machine à vapeur euh, après l'invention de James White dans l'industrie du coton britannique au XIXe et l'essor euh, de l'économie fossile. Les combustibles fossiles, je cite à nouveau, sont par définition un condensé de rapports sociaux inégalitaires puisque aucun humain ne s'est jamais lancé dans cette extraction systématique pour satisfaire des besoins vitaux. Condition insuffisante mais nécessaire de l'économie fossile, le travail salarié ou forcé. Le capital est incapable de fabriquer littéralement des veines de charbon ou toute autre réserve de combustible fossile, mais il peut les faire naître en tant que réserve d'énergie en mobilisant ses propres ressources. On, peut ainsi parler des... On ne peut ainsi parler euh, d'économie fossile sans parler euh, de... Euh, capital euh, euh, fossile. Je cite hein, la compulsion d'accroître l'échelle de la production matérielle n'est pas un attribut de l'espèce humaine, c'est une propriété émergente des rapports de propriété capitaliste. Alors à la suite de ces propositions, dont je n'ai dessiné que quelques grands traits, hein, Donna Araoué propose d'appréhender le, le capital océan dans le temps long. Hein, puisque avant le capitalisme industriel, il y a eu le capitalisme marchand et l'agriculture intensive qui a fait appel à une main-d'œuvre mise en esclavage. Et c'est là euh, que l'on entre au cœur euh, de l'objet de cette journée, hein, à savoir discuter euh, la proposition de Narawe faisant du système des plantations et non euh, le charbon le véritable lieu de naissance, la véritable transition clé du euh, capital océan. C'est en cela qu'elle parle de plantation océan. C'est également ce qu'affirment euh, Christophe Bonneuil et, et Jean-Baptiste fresso hein, euh, lorsqu'ils cherchent à reconstituer l'histoire conjointe du capitalisme et de euh, l'anthropocène. Un parler de capitalocène signale que l'anthropocène n'est pas sorti tout armé du cerveau de James Watt, mais, au long, euh, mais un long processus historique de mise en relation économique du monde, d'exploitation des hommes et du globe, remontant au XVIe, qui a rendu possible l'industrialisation. Alors, euh, le plantationocène soulève ainsi plusieurs enjeux, la plantation comme opération de mise en ordre de l'espace, de l'espace physique. Donna Howe parle de technologies cognitive qui mobilise la géométrie euclidienne. Bon, on peut évoquer plus largement le rôle des sciences naturelles, de l'agronomie tropicale, des savoirs scientifiques qui ont accompagné la mise en place d'une logique extractiviste de la nature. La plantation, c'est une mise en ordre du paysage qui s'oriente vers sa simplification tout en prenant place paradoxalement dans des territoires marqués par ces circulations intenses de plantes, d'animaux, de microbes, d'humains. Et la plantation, c'est aussi la matérialisation d'un ordre politique, social, économique. Et en cela, le travail d'Achille Membé montre à cet égard l'importance de penser cette généalogie du capitalisme moderne, rappelant ainsi que pour ce qui est de l'Atlantique, la colonie vient s'ajouter à l'autre formation du pouvoir qu'est la plantation, unité centrale d'un âge antérieur que l'on pourrait appeler l'âge de la proto-globalisation. La critique postcoloniale montre que notre modernité globale doit être pensée bien en amont du XIXe, à partir de cette période au cours de laquelle la marchandisation de la propriété privée s'effectue de concert avec celle des personnes au moment de la traite des esclaves. Donc La plantation comme laboratoire, la nécessité de penser le capital océan dans le temps long. Membé poursuit euh, dans un travail plus récent sur la figure de l'esclave dans la plantation, qu'il assimile à des soleils ambulants, des fossiles euh, humains. Et en cela, on voit la, la continuité. Les plantations, je cite à nouveau, les plantations du Nouveau Monde n'auraient guère pu fonctionner sans l'utilisation massive des soleils ambulants qu'étaient les esclaves africains y compris après la révolution industrielle, ces véritables fossiles humains continuèrent de servir de charbon dans la production de l'énergie et du dynamisme nécessaire à la transformation économique du système Terre. Il ajoute, donc on retrouve ici hein, le mécanisme décrit aussi par Andreas Malm, à propos de l'énergie fossile qui ne devient énergie que parce qu'elle est subordonnée au capital, mais il ajoute plus loin, bien que profondément euh, souillée, et stigmatisés, ces êtres humains fonciers constituent des réserves de valeur aux yeux de leurs propriétaires. Les mondes esclavagistes sont de ce point de vue des mondes où la production de la matière s'effectue au moyen de la chair vivante et de la sueur des jours. Cette chair vivante a une valeur économique qui peut être à l'occasion mesurée, quantifiée. La matière produite à la sueur du front des esclaves a également une valeur active, dans la mesure où l'esclave transforme la nature, convertit de l'énergie en, en matière et lui-même à la fois une figure matérielle et une figure énergétique. Et il poursuit, hein, l'aliénabilité foncière euh, de l'esclave repose sur le principe de euh, race. Alors on a ici les enjeux posés, hein, euh, les enjeux de penser la, la plantation comme laboratoire de la transformation profonde euh, du système Terre, transformation qui, qui ne peut être pensée en dehors de la symétrie qu'il a forgée, structurée, à partir de laquelle elle s'est déployée et euh, a cessé de se reproduire, hein, la matrice raciale étant au cœur de cette transformation. Alors, on l'aura compris, l'objectif de cette journée n'est pas de euh, débattre hein, sur la définition de l'anthropocène, qualifiée par ailleurs euh, de, de white dudocine par une philosophe états-unienne, Christine como euh, mais précisément de mettre en lumière cette proposition euh, discutée notamment par Donna Haraway. Alors, je terminerai juste par euh, un exemple très rapide pour illustrer ce, que, illustrer ce que je viens de présenter, à travers euh, notamment euh, le régime plantation, plantationnaire pardon, de la United Fruit Company en Amérique centrale, et plus particulièrement là où tout a commencé, à savoir au Costa Rica, ce qui permettra par ailleurs aussi de parler euh, de la Caraïbe continentale. Alors euh, très rapidement sur le Costa Rica, euh, on a euh, affaire à un, un contexte un, euh, racialisant qui s'opère à plusieurs échelles. Le Costa Rica est un pays qui euh, s'inscrit dans une formation raciale complexe, qui s'est manifestée à plusieurs échelles. à l'échelle nationale, jusqu'à la moitié du XXe siècle, l'État costaricien qui adopte euh, un dispositif législatif coercitif et racialisant, avec également tout le discours de la blanchitude qui structure le paradigme national à l'échelle régionale de la plaine, euh, de la plaine atlantique, euh, qui va être gérée par la compagnie bananière états-unienne United Fruit Company, qui va être un véritable État dans l'État hein, jusqu'au début des années 50, 1950. Il y a donc cette domination exercée par euh, la United Fruit Company sur cette portion du territoire concédée initialement par l'État costaricien dans le cadre de la construction du chemin de fer, puis pour la production bananière, et euh, alors que dès 1862, l'État costaricien adopte une loi interdisant l'entrée sur l'espace national des populations dites de race africaine, il accorde aux dirigeants états-unien, Minor Keith, euh, dirigeant de, de, qui va être le dirigeant de la United Fruit Company, l'autorisation d'organiser l'arrivée de migrants travailleurs issus principalement de la Jamaïque, mais aussi de Trinidad et d'autres territoires d'Amérique centrale. Donc, on va avoir des migrations de territoire, de travail, pardon, qui ne devait être que temporaire, mais qui va s'avérer définitive avec l'octroi de l'opin de terre, euh, destinée à les inciter à rester alors que les fonds de la, de la compagnie se tarissaient. Et cette compagnie, la United Fruit Company, hein, va euh, déployer toute une division raciale du travail euh, à l'égard de cette population afrodescendante, toute une ségrégation raciale de l'espace et des activités socioculturelles. Il me semble important de, de revenir à, sur cette formation historique raciale complexe, hein, donc d'une région atlantique, euh, costaricienne, qui va être une véritable enclave sous la domination de cette transnationale états-unienne, qui va déployer euh, ce que certains vont qualifier de corporate euh, colonialism. Donc, euh Là, je m'appuie hein, sur un certain nombre de travaux d'historiens, euh, historiens costariciens, euh, Viales Hurtado, historien anglophone Jason Colby, mais aussi de l'anthropologue Philippe Bourgeois, qui ont mené des études fines sur les archives de la compagnie bananière, de l'organisation foncière agricole, sociale de ce territoire caribéen. Et ce sont des éléments précieux pour comprendre le déploiement de l'ordre social et environnemental qui se déploie dans le cadre du euh, régime euh, plantationnaire de la United Food Company. Donc, une division raciale du travail, ce que certains vont appeler la politique raciale de la United Fruit Company, hein, les Blancs dans les postes d'encadrement. Une violence raciale qui va se déployer euh, avec des pics, notamment dans les années 30, au moment de la crise de 1929 et de la, de la maladie de la banane. La région va rentrer dans une longue déliquescence, donc va accentuer hein, les, les, les violences euh, euh, interethniques. Inter On va avoir tout l'activisme la, de Marcus Garvey, hein, qui va aussi naître... Euh, dans cette plaine atlantique caribéenne. Une ségrégation raciale qui va s'opérer dans l'ensemble de l'enclave à travers les écoles, les églises, les hôpitaux, le logement, les transports. Donc là, ici, nous sommes à la fin du 19e siècle, début du 20e, donc moins d'un demi-siècle après l'abolition officielle de l'esclavage aux États-Unis, dans le contexte des politiques eugénistes de l'apogée du racisme scientifique. Je pense que c'est important aussi de rappeler euh, ce contexte, puisque c'est important de rappeler les circulations de pratiques, de méthodes, d'idées, hein, au sein de ce euh, bassin caribéen. Alors, euh, je voulais rapidement mentionner une des archives de la United Food Company, enfin, sur laquelle j'ai travaillé, donc euh, Frédéric Upan Adams, qui est un écrivain euh, états-unien, et qui a écrit Conquest of the Tropics en 1914, qui est un ouvrage qui retrace l'histoire de euh, la United Food Company, avec l'autorisation de celle-ci, hein, avec accès de ses archives, etc. Bon, c'est un ouvrage qui s'apparente à, euh, à un outil de propagande, hein, euh, c'est un ouvrage de propagande sur la compagnie bananière, mais euh, ce document contient aussi des euh, informations très intéressantes sur la façon dont la compagnie appréhendait les territoires caribéens. La United Food Company est présentée comme souhaitant mener une conquête hein, de l'Amérique tropicale, une conquête qui, je cite, est comparée à une industrie scientifique, une conquête de la jungle, conquête de la nature, et pas que pour le profit, mais dans l'esprit instinctif de la conquête de la frontière, renvoya par ailleurs hein, à l'idée de la frontière euh, théorisée par euh, l'historien étatsunien Frederick Jackson Turner, avec là aussi l'idée de la conquête de l'Ouest et de la dimension racialisante qui a largement été documentée. Il parle de tropical negroes, de... de, de d'Indian tribes face au peuple de la zone tempérée, hein, donc de la conquête de l'action de la un United Fruit Company comme une croisade pour une conquête pacifique des tropiques. On retrouve par ailleurs ici hein, les modalités d'une construction de la tropicalité au cœur de ces relations asymétriques de pouvoir entre la zone dite tempérée, normalisée, et euh, les tropiques qui s'inscrivent dans cette altérisation spatiale articulée à euh, une infériorité et doublée d'une naturalisation de l'altérité. Alors euh, poser le cadre de cette construction racialisée des territoires et des populations qui les occupent et ce à plusieurs échelles euh, c'est important également euh, de mettre ça euh, en parallèle avec ah, si on explore de plus près le régime plantationnaire de la, Unif, de la United Food Company pardon euh, c'est on, on y trouve certes cette mise en ordre racialisée hiérarchisée de l'espace mais également du désordre, hein, également des plantations qui euh, ressemblent davantage à un patchwork de micro-territoires dans lesquels se tissent également des contre-récits dans lesquels d'autres productions s'y organisent. Et euh, je, je, je terminerai aussi là-dessus, hein, euh, la population afro-descendante issue hein, principalement des migrations jamaïcaines a en effet activement participé à la transformation des paysages euh, de cette plaine atlantique et ce, selon plusieurs modalités dont je ne mentionnerai que quelques-unes. D'abord, le régime foncier de la United Food Company a, dès le début, autorisé les travailleurs à cultiver leur nourriture de subsistance sur les terres de la compagnie. Donc, dans les années 20, par exemple, là, on a des terres qui sont divisées principalement en trois catégories. Les terres de la culture de la banane, les terres dédiées aux infrastructures, au pâturage des bêtes et à d'autres cultures. Et enfin, les terres de réserve de la forêt tropicale, avec une rotation agronomique du système de culture. Et la United Fruit Company autorisait les travailleurs à cultiver leur nourriture de subsistance sur cette deuxième catégorie de terre, parce qu'elle contribue à renforcer à, à, à la reproduction de la force de travail sans augmenter les salaires, donc c'était des bénéfices pour la, pour la transnationale. Mais donc, on a ici une première modalité de transformation des territoires par les populations afrodescendantes migrantes. Une agriculture de subsistance hein, qui va s'organiser autour de la culture de Yucca, Igniam, Platanos... Bon. Donc, Contribution hein, dans la transformation du paysage euh, limonais. Une autre modalité, c'est au moment du déclin de la production bananière, à partir des années 20. Donc, les travailleurs afrodescendants occupent de plus en plus euh, les parcelles abandonnées par la compagnie. Et donc, on va avoir tout un fractionnement du euh, latifundio de la compagnie qui va se faire soit par la vente des terres improductives, soit par abandon des terres qui vont être occupés ensuite par les plécalistas hein, les paysans sans terre, qui vont venir s'installer et qui vont contribuer aussi à façonner euh, le nouveau paysage limonais atlantique. Donc ça va témoigner d'intense circulation. on a une intense circulation au sein même de la plaine atlantique. La propriété n'est jamais statique, il y a toute une dynamique du régime foncier et euh, dynamique aussi liée euh, aux migrations elles-mêmes. Alors j'ai souhaité euh, esquisser rapidement l'exemple costaricien pour illustrer l'idée selon laquelle... Il ne s'agit pas d'homogénéiser hein, les différents régimes plantationnaires qui se sont déployés dans la Caraïbe, et que faire de la plantation un laboratoire, ce n'est pas considérer la plantation comme un bloc monolithique. Il n'y a pas eu un, mais des régimes plantationnaires. Il y a eu plusieurs euh, impérialismes qui se sont déployés dans la Caraïbe, le Costa Rica illustrant euh, l'impérialisme états-unien, avec le rôle majeur des scientifiques nord-américains de l'agronomie tropicale, qui ont accompagné la United Food Company. Donc, c'est un agencement, d'ailleurs, de dispositifs savoir pouvoir parmi d'autres. Alors, la présentation d'Andreas Smalm et de Malcolm Ferdinand mettront en lumière d'autres régimes plantationnaires. Et le deuxième enjeu que je souhaite poser à travers le cas costaricien, c'est l'importance également de penser dans le plantation -san, les spatialités subalternes. Ces espaces dans lesquels se déploient des contre-récits, d'autres pratiques, elles-mêmes marquées par les circulations, et ancrées dans les multiples registres d'identification caractéristiques de l'Atlantique noir. Et là, je pense notamment aux travaux de la géographie anglophone, notamment, qui sont attachés à analyser l'héritage botanique, alimentaire, afrodescendant, dans l'espace transatlantique, sous l'ombre portée de l'esclavage. Des auteurs qui ont cherché à montrer le rôle de la diaspora dans l'histoire environnementale des Amériques, trop souvent invisibilisés, analysant l'African Agency dans la production notamment des paysages brésiliens. Et puis je pense également aux travaux de l'éco-critique qui explore les productions littéraires au prisme de la puissante matrice qui associe étroitement la conquête de la terre, la domination de la nature, la subordination politique de corps marginalisés. Et en ce sens, euh, l'intervention de l'artiste visuel martiniquais Jean-François Jean Boclet apportera un éclairage particulier euh, à cette journée.